Hello tout le monde, c'est DJ Fly et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de la fonction Instant Double et de l'option ScratchBand. Dans un premier temps, on va s'attarder sur la fonction Instant Double. Dans cette configuration, on a plusieurs possibilités d'assigner cette fonction. La première, c'est de double-cliquer sur le bouton Scroll Load, donc à droite comme à gauche. Pour rappeler la fonction Instant Double, ça nous permet vraiment de recopier la platine droite sur la platine gauche, ou l'inverse, la platine gauche sur la platine droite. Une autre manière d'assigner cette fonction se passe directement sur les 12, avec le petit bouton Scroll Load qu'on a également. Et exactement pareil, on assigne en appuyant deux fois sur le bouton sur la platine gauche ou sur la platine droite ainsi qu'une fonction supplémentaire qui est juste en dessous. Si on a un petit peu la flemme d'appuyer deux fois, on peut appuyer hop, directement sur le bouton Instant Double dédié à cette fonction. Et dernière option pour assigner, comme quoi c'est vraiment complet et on nous incite à utiliser cette fonction. La dernière fonction se passe directement sur la table 70. Où on a les deux boutons très très visibles à côté du curseur de la platine gauche et de la platine droite alors l'intérêt de cette fonction il y en a plusieurs il y en a une qui peut servir de, de sécurité si jamais votre platine se met à mal fonctionner c'est notamment des fois le cas sur des platines vinyle et euh, le, le, le sillon se met euh, à créer des interférences on peut directement rattraper ce mauvais comportement de la platine en utilisant la fonction instant Double qui va copier directement le disque est en train de jouer sur l'autre platine. Deuxième utilité de cet Instant Double va nous permettre de créer un passe-passe très rapidement avec deux disques similaires, c'est à dire par exemple on est en train de, de mixer un morceau sur la platine droite, on envoie le morceau platine gauche et on veut enchaîner directement sur, euh, sur un passe-passe, bah, au lieu d'aller chercher dans sa librairie, on va directement appuyer sur Instant Double et après travailler son passe-passe ou beat jumping. Petit exemple en image, je vais mixer le disque A avec le disque B et après, switcher très rapidement avec la fonction Instant Double sur un passe-passe. Une autre petite technique, un autre skill, ce qui peut nous servir aussi avec cette fonction Instant Double, c'est d'utiliser les deux disques similaires avec un petit décalage à l'accroche, donc en avant ou en arrière, et ça peut nous donner un petit effet sympa. Par exemple... Sur cette deuxième partie, on va s'intéresser à la fonction et le raccourci Scratch Bounce. Cette fonction a pour intérêt d'avoir un raccourci directement sur nos sons de Scratch. On appuie deux fois sur le bouton Sampler et on arrive sur une interface qui ressemble au Sampler d'origine du Serato. Sauf que là, on va pouvoir mettre 8 Q ou 8 breakbeats différents sur chaque pad qu'on va assigner après. L'intérêt est d'avoir un raccourci en appuyant deux fois sur cette touche sampler et d'assigner directement sur la platine sélectionnée les sons de scratch. Donc ça, pour euh, faciliter euh, des sessions scratch, au lieu de calibrer le morceau, de le mettre sur la platine, on va juste appuyer deux fois, le calibrer, et hop, ah. mon son scratch. Donc un gain de temps, et même en sortie de mix, si on veut euh, terminer un mix, et que l'instru continue et on veut scratcher direct, eh ben on utilise cette fonction ou après un passe-passe euh, comme la fonction Instant Double, on a fait notre, notre passe-passe et ça continue par un instru, on peut appeler notre son de scratch directement sans avoir la manipulation pour changer de disque. Donc sur ma scratch bank, pour ma part, j'ai sélectionné six sons à scratcher, on peut les écouter. Donc moi, j'en ai 6, je vais vous montrer comment on en fait un septième. Donc là, je peux glisser hop, le son directement sur la piste. Et ensuite, je sélectionne le point Q correspondant au son que je veux. Par exemple, là, je vais prendre le point Q 8. Je le rappelle hop là sur le pad et on a le son voulu en raccourci. Pour sortir de la Scratch Bank, c'est ni plus ni moins euh, la même chose que pour assigner un disque sur la platine sélectionnée. Donc là, je vais sur le scroll, on sélectionne, et voilà, et il y a un autre son dessus. Et on va écouter un petit peu ce que ça donne techniquement avec une petite instru.